Salut, c'est Nils de Tank et Sirenia. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je me sers du Gigboard en studio. Aujourd'hui, on est au studio Vamacara de Clisson et on va vous montrer comment on fait du reamping avec le Geekboard. Mais avant ça, il faut que je fasse un son. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait le mien. Alors, on va commencer par faire le son rythmique. Donc on va aller chercher une tête d'ampli. On va choisir le SL100 Crunch. Je vais doubler la tête. Alors, je sélectionne le SL100 crunch. Alors comme on fait du métal, on va tout mettre à fond. Hop, comme ça, ça va aller. Deuxième pareil. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça sonne comme ça. On a un son un peu crunchy. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle un tube screamer ici. Hop distorsion, on va prendre par défaut, double clic pour faire nos réglages, je vais virer le drive, je vais mettre le niveau à fond, le tonne on va le mettre à moitié, voilà comme ça, et vous allez voir tout de suite la différence. Donc on a choisi de mettre le Tube Screamer avant les têtes afin d'avoir le signal de la guitare plus fort dans la tête, et du coup ça va nous permettre d'avoir un gain plus précis et un bas médium plus contrôlé. On va changer le micro, on va prendre un type 421. Donc voilà comment ça sonne. Il est toujours possible de rajouter, donc après le baffle, un equalizer. Donc on va prendre le graphique EQ par défaut. Ça va nous permettre de travailler encore un peu plus le son. On va par exemple rajouter un petit peu d'aigu, baisser un peu le bas médium. Voilà ce que ça donne. Donc voilà comment j'ai fait mon son rythmique. Maintenant, on va passer au son lead. On va prendre cette fois-ci en ampli, ce qui s'appelle lead 800, le 100 watts. On va doubler encore une fois. Et ensuite... On va la doubler avec un SL100 Drive cette fois-ci. On ne touche pas. On va encore se rajouter le Tube Screamer avant pour le même procédé. Du coup, comme c'est un son lead, on va se rajouter des petits effets. Donc tout simplement une reverb. On va se prendre le r reverb. On avait choisi All. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va rajouter le délai r délai, c'est très bien, on va mettre défaut, on va mettre le délai à 666 parce que c'est métal. Donc voilà comment tout ça sonne. Alors on va du coup rajouter un petit peu plus de gain et travailler encore avec le Tube Screamer pour avoir une distorsion un peu plus précise. On va remettre le niveau à 100, le tonne, on va se le remettre à 50, on va retourner sur la tête Mettre le master volume ici à 60. Le preamp ici, on va le mettre, ou 70, c'est très bien. Là, on commence à avoir vraiment un son qui me plaît. Du coup, on va encore un petit peu travailler les effets qui sont un peu trop prononcés. Donc, on va jouer avec le mix. Voilà pour le délai. Maintenant, on va aller sur la reverb. Hop. Maintenant, ça sonne comme ça. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon son rythmique et mon son lead, on va passer donc à la phase de reamping avec mon ami HK qui va utiliser donc le board. Bien bonjour à tous, donc HK du Vanacara Studio. Euh, Aujourd'hui on est ici pour que je puisse vous montrer comment on peut faire du reamping très simplement avec le Headrush Board. Pourquoi euh, j'ai choisi d'utiliser le Headrush Bigboard pour le projet solo de NILS Simplement parce que c'est un pédalier qu'il utilise euh, tout le temps, que ce soit en studio ou en live. Il a déjà son son, donc il était normal que j'utilise le son qu'il s'est fait pour lui, euh, pour son projet euh, solo, même si c'est en studio ici. En temps normal, lorsqu'on fait du réamping, il faut utiliser ce genre de petit boîtier-là, où il faut rentrer euh, donc le signal envoyé par votre carte son, d'accord, d'une DI, que je vous expliquerai tout à l'heure et ensuite on ressort avec un jack pour attaquer soit une tête d'ampli, soit le HeadRush. Le gros avantage de cette machine, c'est que ce boîtier de rayon, vous n'en avez plus besoin, car tout est géré grâce à la connexion USB entre le guideboard et votre ordinateur. Donc je vais vous montrer comment on synchronise le guideboard avec l'ordinateur. C'est très très simple, vous allez dans votre menu, vous allez sur Global Settings ici, et là vous voyez que vous avez USB Audio, il est sur Off. Donc je vais le dire désormais, tu vas communiquer en USB entre l'ordinateur et le Geekboard. Donc, comme vous pouvez le voir sur le Geekboard, mon Sample Rate ici est en Offline. Donc maintenant que Pro Tools est lancé, vous pouvez voir que euh, désormais, notre Sample Rate est passé en vert, ça veut dire que mon Head Rush communique bien avec Pro Tools et que je peux désormais passer à la phase de réamping Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous voyez que sur le USB mode, nous sommes sur le positionnement dos, d'accord moi, ce que je veux, c'est que ça soit le réamp. Je dis maintenant, je veux faire du réamping Et ensuite, je retourne dans mon dos. Donc, pour faire du re avec le head rush, comme je tout à l'heure, c'est extrêmement simple. Il suffit de dire à la sortie DI, à la piste DI pardon, d'aller vers la sortie 3. Et de récupérer le son ainsi réampé, donc passer dans le rig, d'être nice, lu en entrée 1. On va avoir notre DI qui va passer dans le HeadRush et revenir dans Pro Tools avec le signal réampé. Donc là vous voyez qu'on a euh, ben, un signal qui est réampé au travers du HeadRush. Je vais quand même vous faire écouter l'ADI pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, le signal réampé. Et je vais en profiter pour vous donner un petit tricks de réamping. Je vous conseille de clipper le signal DI, c'est-à-dire qu'on va le sortir extrêmement fort du convertisseur afin d'avoir un volume suffisant pour matcher, pour correspondre finalement entre le volume généré par un instrument et le volume généré par une DI en réamping Donc vous avez pu voir que faire du réamping avec le Headrush, mais également créer vos propres rigs, c'est vraiment d'une très grande simplicité. Moi, c'est un outil qui m'a vraiment séduit justement pour cette simplicité-là. Le plus simple, c'est que je vous fasse écouter ce que ça donne dans le mix du projet solo de Nils, des groupes Sirenia et Tank. A bientôt, ciao Donc voilà, j'espère que les sons vous ont plu. Si vous voulez avoir chez vous le même son avec votre geekborn, vous pouvez donc télécharger les rigs. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. A bientôt